Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'herbes folles un peu particulières, les espèces exotiques envahissantes. Comme leur nom l'indique, ce sont des espèces exotiques, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas indigènes en France, qui ne poussent pas naturellement sur le territoire. On parle aussi d'espèces néophytes, de néo-nouveau et phytos plantes, ou d'espèces introduites, voire d'espèces invasives. L'introduction d'espèces peut se faire par de nombreux moyens, certains naturels, comme le vent, l'eau, les courants marins, les animaux et d'autres liés à l'homme. En effet, l'augmentation des échanges internationaux et l'intérêt industriel ou environnemental a conduit à l'introduction de nombreuses espèces végétales. Dans certaines conditions climatiques et environnementales, certaines de ces espèces introduites vont se développer de manière importante et s'avérer envahissantes. Ce développement peut s'effectuer au détriment d'espèces indigènes. Parmi les conséquences de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, on peut ainsi relever des modifications de la biodiversité y compris des modifications des habitats, une modification des conditions écologiques des sols et, pour certaines d'entre elles, des effets sanitaires sur l'espèce humaine. Cette problématique conduit à lancer des programmes de lutte contre ces espèces exotiques envahissantes, à développer des processus pour limiter leur introduction, et à évaluer les risques associés à leur introduction. On estime ainsi qu'à peine 10% des espèces exotiques qui se sont installées en France peuvent devenir envahissantes. Mais toutes ces espèces sont-elles si problématiques Nous allons entendre le point de vue en fait, de Jacques Tassin, chercheur au CIRAD, sur cette question. Alors la question de l'impact, elle est extrêmement compliqué extrêmement compliqué quand on intègre une nouvelle espèce une nouvelle population dans un milieu vivant où il y a un foisonnement d'interactions j'irais jusqu'à perdre de vue parce que ce sont des cascades sans, sans fin euh, comment on fait pour appréhender ça alors quand c'est des situations où euh, c'est la santé de l'homme ou les ou les bon l'ambroisie par exemple avec les le, le, le problèmes d'allergie liés au pollen quand c'est les activités humaines, bon, par exemple agricoles, avec, les, avec les, ce qu'on appelait encore les mauvaises herbes, mauvaises herbes, là c'est pas difficile, c'est aisé de mesurer la part indésirable. Si on s'intéresse aux effets positifs et négatifs, comment, comment évaluer cela C'est en réalité euh, infaisable. Quand on parle d'espèces invasives avec des impacts, le, derrière, en filigrane, euh, ce qu'il y a, ce qui alimente ce discours, ce sont les, les espèces animales prédatrices introduites dans des îles, où là, la fonction de prédation, bon, c'est du, du, du langage d'écologue, euh, n'existe pas. Et donc le changement est, est, est spectaculaire. D'autant plus que les espèces présentes n'ont jamais été confrontées à la prédation, donc n'ont pas forcément de comportement adaptatif, de fuite, etc. Donc là, on a des situations spectaculaires. Ceci dit, même dans les îles, on n'a aucun exemple de disparition d'espèces qui soit liée à l'introduction d'une plante. Introduction d'animaux, oui, de prédateurs, oui, enfin, il y en a à foison, et de plantes, non. Et même, on a, je dirais, même des situations inverses, où on a des introductions de plantes qui sont devenues euh, elles-mêmes invasives ou envahissantes, et qui ont concouru à la préservation d'espèces animales qui étaient en voie de disparition. Donc finalement, ces espèces euh, soi-disant indésirables a priori, ben, sont devenues désirables parce qu'elles, euh, même dans une île, elles ont concouru à, à la sauvegarde d'autres espèces. Et donc voilà, c'est toujours une histoire de compromis. Euh, et, et quand on est dans des situations radicales, euh, bon, agissons, puisqu'on sait où est l'impact. Quand c'est le moustique-tigre, par exemple, je prends une espèce animale, évidemment, qui, on, on est tenu d'agir pour préserver la santé humaine. Quand, on, quand ce sont des populations végétales qui investissent un nouveau milieu, et à fortiori, qui investissent un milieu qui a été perturbé, qui a été anthropisé, où ces plantes peuvent même représenter des solutions. Elles peuvent concourir à, à réduire l'érosion, elles peuvent concourir à dépolluer des, des eaux quand il s'agit d'une plante aquatique. Dans ces cas-là, je dirais, euh, prenons le temps en tout cas de bien circonscrire tout cela. Et, et il y a des fois où finalement intervenir, ben, c'est empirer les choses. Après, je pense qu'il faut aussi considérer que la présence de populations végétales dans des milieux anthropisés euh, peut être envisagée comme des signes, euh, des signes euh, qu'il faut savoir interpréter, mais qui ne sont pas si difficiles que ça à interpréter. Par exemple, la Jussie, euh, dont on sait qu'elle est plutôt présente dans des milieux, quand même, euh, détériorés des milieux aquatiques, pollués avec des épandages de phosphates, tous le savent qu'elle prolifèrent à la faveur de ces effluents agricoles que constituent les, les phosphates. Donc la Jussie, c'est un signal euh, qu'il nous revient d'interpréter pour remonter un peu, en, un peu plus en amont jusqu'à la cause. Donc tous ces signes, euh, il serait pertinent de les regarder plutôt que de finalement de, de, de les transformer en... en signe de, allant vers une bouc-émissarisation, c'est-à-dire transformer ces, ces, ces plantes invasives en bouc-émissaire, alors que finalement, non seulement, évidemment, elles n'y sont pour rien, mais elles, elles, parfois elles apportent une solution. Si on demande à, à un aborigène euh, ce qu'il pense des espèces envahissantes, et il va dire que ce sont, ce sont des, euh, du vivant méritant qui arrive à vivre dans des situations qui sont difficiles, comme eux le font, quoi. Eux, on peut dire qu'ils n'ont pas perdu de, de, de, de vue le, le vivant, la difficulté du vivant à être à, à, même, à même des réalités sensibles, à, à même des, des réalités tangibles. Et bon, ils n'ont pas comment dire, de discours plus vrai que le nôtre, mais leur dis discours est intéressant. Et je, je pense que là, ce qui est intéressant derrière tout cela, derrière cette thématique des espèces invasives, c'est de faire l'effort, de, de faire un pas de côté euh, par rapport à des, des, des mécanismes de pensée un petit peu préconçus, pré-pensés, pré-établis, et puis d'apprendre finalement à échanger, à, à, à discourir avec des points de vue, des valeurs qui sont différentes et c'est normal. Mais surtout à ne pas considérer que des valeurs aillent de soi, ou alors, pire encore, soient supérieures par rapport à, à d'autres. Et, et le, le problème, c'est que le discours sur les espèces invasives est vraiment entaché de, de, de tout cela. Quoi. Voilà. Mais du coup, ça rend la chose encore plus intéressante. Les notions clés de cette vidéo. Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces introduites par l'homme généralement. Elles sont susceptibles de causer des dommages importants à la biodiversité, voire des problèmes de santé. Néanmoins, certaines d'entre elles peuvent présenter des intérêts et des services associés D'où l'importance des annélisques de risque conduite. Les plans de phare, la renouée du Japon, Renutria japonica. L'ambroisie, Ambrosia artemisifolia. ici deux espèces du genre Ludwigia.